Soyons ingouvernables, puisqu'il y a tout pour Notre-Dame et rien pour les misérables. Rêve-toi et Marx, écologie libérale, mensonge du capital, l'argent de la fraude fiscale, on le veut pour l'hôpital. Climat social en surchauffe, on n'arrête pas l'histoire avec des flash Préparez vos giboles, il aura bientôt plus de pétrole. Si tu ne partages pas la lutte, tu partageras la défaite. Ni les femmes, ni la planète ne sont des territoires de conquête La thune part dans les paradis fiscaux Somos el pueblo, le monde appartient à ceux qui se soulèvent tôt Fâché mais pas facho, on n'a plus que l'impôt sur les eaux Je veux voir des coquelicots, face façon lacrymo Le pacifisme est l'arme des élites, mais demain s'ouvre au pied de biche Il y a du sang de pauvres sur l'argent des riches La révolution sera féministe, ou ne sera pas rêve général Jouissez sans entrave, abat le patrimoine Aujourd'hui chimie, demain chimio C'était plus facile de fournir des lacrymos au CRS Que des masques aux hôpitaux Va te faire cuire un keuf, voir les flics, ça m'émeute L'ordre est la force du pouvoir, le désordre est la force du peuple L'être contre la l'avoir, les premiers casseurs sont les briseurs d'espoir Quand les justices devient loi, la résistance est un devoir On veut des super maraîchers, pas des supermarchés Monsieur le président, vous pouvez compter sur nous L'inverse reste à prouver on en a plein d'autres. On refuse de vivre en démocrature Eux ils ont la police et nous on a la peau dure. En IFS les hirondelles, et les services publics. Pour connaître un peuple il faut écouter sa musique. On en a plein d'autres. On refuse de vivre en démocrature Eux ils ont la police et nous on a la peau dure. En ses les hirondelles, et les services publics. Pour connaître un peuple il faut écouter sa musique. Ta prière, on se charge de nos ovaires, viens, on sème. Pour un peu d'argent, ils tueraient terre et mer. Le fascisme, c'est la gangrène. On l'élimine ou on en crève, rendez la vaisselle. Pour la douleur et le sang, on a déjà nos règles. Ça va partir en ratatouille, on ne viole jamais par amour. Le féminisme ne tue personne, mais le machisme tue tous les jours. La vie est trop courte pour s'épiler la chatte. Soyons sauvages, tout tout de suite, le reste plus tard, sous les gilets, la rage. L'histoire s'écrit dans la rue, ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner Mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu Et Justice pour Adama, la France est une zade, voleur, pilleur d'état Les combats perdus sont aussi ceux que l'on ne mène pas La misère n'a pas de couleur, gilet jaune, planète bleue Le capitalisme ne s'effondrera pas tout seul et dont le 1-3, 1-2, Noël n'aura pas lieu Le gouvernement nous pisse dessus et les médias disent qu'il pleut Pas de justice climatique sans justice sociale C'est la lutte finale, le peuple est monté à la capitale Abeille en danger, apiculteur en colère, ça va piquer Mais on s'en fout parce qu'à la fin, on sait que c'est nous qu'on va gagner Ma colère est plus grande que ta thème, travail consomme et ferme ta gueule Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent parce que nous les souffrons, qu'ils nous crèvent les yeux. Si le travail était une bonne chose, les riches le garderaient pour eux. Je préfère la liberté dangereuse à l'esclavage paisible Une société pour la vie et surtout pas pour leur profit. La planète, ma chatte, protéger les zones humides J'existe aussi, cagnotte Litchi pour Patrick Balkany Les mauvais jours finiront, ils ont le chiffre, on a le nombre Soit le changement que tu veux toi-même voir en ce monde Suicide, démission, agression, hôpital en dépression C'est une révolte Non, sûr, c'est une révolution Demain il sera trop tard, nos pas ni oublie ni pardon, casse ta mère en prison, Karl Marx avait raison Ni gauche, ni droite, ni trop glycérine, risque de trouble à l'ordre public Bolloir réfractaire au changement climatique Fin du monde, fin du mois, c'est le même combat Si vous ne vous levez pas pour quelque chose, vous tomberez pour n'importe quoi Indignez-vous, quand je serai grand, je voudrais être vivant Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend je suis Rémi Fraisse, justice pour les victimes des violences policières On combat pas l'obscurité, non, on met la lumière Résister se conjugue toujours au présent Ils pourront couper toutes les fleurs Ils n'empêcheront pas la venue du printemps Élus vous rendrez des comptes, les toilettes sèches vaincront Gare à la revanche quand les pauvres s'y mettront Les asthmatiques se vengeront Les dinosaures aussi pensaient qu'ils avaient le temps Vous vous êtes à court d'excuses, nous, nous sommes à court de slogans On en a plein d'autres Vivre en démocratie, eux ils ont la police et nous on a la peau dure. En lit c'est plaisir Toi camarade, halte à la répression d'État, Blouse blanche, colère noire, si tu me blesses qui te soignera De l'argent il y en a dans les caisses du patronat Créver c'est rêver grave, on se lève et on se barre, on veut jouir de nos droits Emmanuel, entends-tu la révolte qui souffle Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles Nous sommes toutes des casseurs, pour une France black blopper. Le capitalisme c'est, donne-moi ta montre et je te donnerai l'heure N'attends plus rien des lendemains qu'on te réserve tout refaire, qui a tué Steve Qui a tué Zineb Ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption Occupez-vous de votre terre comme vous vous occupez de vos élections Nos luttes ont construit nos droits, nos résignations les détruiront Regarde ta Rolex, c'est l'heure de la révolution ni Dieu ni mec, crève générale, insurrectionnelle. Sorcière en colère, ok, boomer, et la tendresse, bordel. Notre monde est possible, je suis pas une fille fossile. Travail, famine, patrie, décroissance ou chocolatine. Veuillez laisser l'état dans les toilettes où vous l'avez trouvé. Stop à l'assist, à la des riches, Pamela m'a radicalisé. Tout est possible, la retraite avant la Si on avait voulu se faire baiser par le gouvernement, on aurait élu Brad Pitt, masqué mais pas muselé. On compte les morts. L'État compte les sous, fallait-il donc une pandémie pour vous soucier de nous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 Ni Marie, ni patron, ni Macron, ni personne Mais pourquoi donc priver les flics d'une si jolie réforme Pas de nature, pas de futur, mon choix, mon utérus Sauver l'Aquarius, les hommes tuent plus que le coronavirus L'État matraque la liberté, désobéir et réinventer Créer c'est résister, hasta la victoria siempre L'espoir se mesure au combat, ne vivons plus comme des esclaves Mettre un banquier à la tête de l'État, c'est mettre un alcoolique à la cave pour eux des couilles en or, pour nous des nouilles encore, nos désirs sont désordres. l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, libertaire, égalitaire, fraternitaire, on marche ou crève, je ne me plains pas, non, je hurle ma colère. J'adore mon métier, mais je déteste mon salaire. Nous sommes ces Lucioles, éclairant d'espoir un monde crépusculaire. La police nous protège, l'esclavage c'est moins cher, ni Dieu ni maître. Alors je t'en supplie, arrête de niquer ta mère. Penser le changement au lieu de changer le pansement. Le plastique dans les Kardashians, pas dans les océans. Nos casseurs ont du talent, 5 ans, clément, toujours présent, la police doucement Si on fait ça c'est pour vos enfants, la cup est pleine ça va saigner Mon assistance à planète en danger, si le climat était une banque on l'aurait déjà sauvé Mieux vaut être en garde à vue qu'au garde à vous, fin du mois, début du nous La retraite on s'en fout, on veut plus bosser du tout Prétend d'être des copies conformes Et si les pauvres sont des salauds Dans l'horloge du monde, moi, j'entends un tic-tac nouveau Aux actes citoyens, le peuple est souverain La rue nous appartient, alto riche Faites l'amour, pas les magasins La police déteste tout le monde Tout le monde déteste la police Les putes vous font dire que les flics ne sont pas leurs fils Ni sages, ni dociles, le sexisme est partout Nous aussi, nous ne voulons pas du pain, non Nous voulons la boulangerie Celui et celle qui ne bouge pas ne peut sentir nos poches sont vides, leurs caisses sont pleines Référendum d'initiative citoyenne Ni dupes ni soumises La nuit tous les drapeaux sont gris Moins de banquiers, plus de banquises Le black bloc colore nos vies Nous sommes des bandes réfléchissantes Alors vous la voulez comment votre traite À point ou bien saignante Le peuple a soif de justice, liberté pour la Palestine Le pouvoir est maudit, soutien aux familles des vitrines J'accuse la culture du viol, tout le monde veut la retraite des flics Je suis en CM2 mais bientôt, je serai en 6ème république Leur futur n'a pas d'avenir, quand tout sera privé, on sera privé de tout Ne vous suicidez pas non, rejoignez-nous Augmentez les salaires, et pas les actionnaires L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais plutôt ce que nous allons en faire Travaillez moins pour vivre mieux, on veut du bonheur Ne sois plus guidé par la peur, mais par l'amour d'un monde meilleur De vivre en démocrature euh, Ils ont la police et nous on a la peau dure En l'ISF, les hirondelles et les services publics Pour connaître un peuple, il faut écouter sa musique On en a plein d'autres On refuse de vivre en démocrature euh, Ils ont la police et nous on a la peau